Bonjour à tous, alors je fais une petite vidéo pour vous parler de la prière de la prière avec euh, Notre-Dame de Medjugorje donc euh, la question n'est pas de savoir si les apparitions sont authentiques moi j'ai le sentiment qu'elles sont authentiques mais euh, à, au, au vu des messages il y a quand même des choses consistantes même si c'est vrai que la Vierge répète un peu toujours la même chose pendant ses messages mais on peut quand même dégager des, des choses très consistantes pour notre foi, comme par exemple euh, les cinq cailloux, les cinq pierres de Médugorier. C'est une référence euh, à David qui a euh, triomphé de, de Goliath avec sa fronde et euh, donc euh, cinq pierres. Il a pris cinq pierres. Donc alors les cinq pierres, d'après euh, Notre-Dame de Medjugorje, donc c'est euh, le chapelet, donc prier avec le cœur. C'est important de prier avec le cœur, parce que si vous répétez comme un perroquet euh, machinalement, euh, il y aura très peu de grâce en fait. Il faut vraiment prier euh, en habitant la prière. Et euh, le chapelet, euh, c'est une demande de, no de Notre-Dame de prier le chapelet tous les jours. Elle l'a dit à Fatima et à dans d'autres apparitions. Euh, donc euh, l'eucharistie le plus souvent possible... Le code de droit canon de 1983 nous autorise à communier deux fois par jour, pour peu que l'on assiste à l'intégralité de la messe. Euh, il y a toujours des circonstances particulières, par exemple si vous êtes à l'article de la mort, vous pouvez communier plus que deux fois. Euh, troisième caillou, la parole de Dieu quotidienne. Donc C'est bien aussi de, de méditer la Bible quotidiennement, euh, ne serait-ce qu'un verset. Un verset, vous pouvez le ruminer pendant la journée. Euh, le, le jeûne au pain et à l'eau le mercredi et le vendredi. Bon, en fait, là, c'est à vous d'adapter. Hein. Par exemple, vous pouvez sauter votre petit déjeuner euh, ou même faire comme moi, euh, ne prendre qu'un dîner, en fait. Euh, la confession mensuelle. Donc, euh, effectivement, l'Église nous demande de, de nous confesser tous les ans. Mais le ciel, dans pratiquement euh, toutes les, les prophéties... Euh, dis enfin, toutes ces prophéties disent qu'il faut se, se confesser au moins, euh, enfin, c'est très bien de se confesser tous les mois, euh, voire, euh, en fait, pour gagner des indulgences plénières, il faut se confesser tous les 15 jours. Si, si, vous, êtes, euh, si vous avez une dévotion euh, particulière avec les, les indulgences plénières, il faut se confesser tous les 15 jours pour gagner une indulgence plénière, avec toutes les autres conditions, bien évidemment. Et je voulais vous parler d'un message... Euh, de La Vierge donc de, de Medjugorje euh, le, du 25 décembre 2021, donc c'était il y a quelques jours euh, euh, récemment, à la voyante Maria, euh, et donc c'est son message mensuel. Donc la Vierge dit Chers enfants, aujourd'hui je vous apporte mon Fils Jésus pour qu'il vous donne sa paix. Petits enfants, sans la paix, vous n'avez ni avenir ni bénédiction. C'est pourquoi ouvrez-vous à la prière car les fruits de la prière sont la joie et la foi, sans lesquels vous ne pouvez pas vivre. La bénédiction d'aujourd'hui que nous vous donnons, portez-la à vos familles, et enri enrichissez tous ceux que vous rencontrez, afin qu'ils ressentent la grâce que vous recevez. Merci d'avoir répondu à mon appel. » Donc effectivement, la prière apporte euh, la paix. Et sans la paix, en fait, on ne peut pas. Euh, en fait, c'est vraiment la paix, c'est vraiment la fondation de notre maison euh, spirituelle. Et sans la paix, nous ne pouvons pas progresser, en fait. Nous ne pouvons pas être joyeux, nous ne pouvons pas euh, ressentir les choses euh, pleinement. Et la paix euh, est apportée par la prière. Euh. Donc je voulais aussi... enfin euh, C'est vrai que la Vierge dit qu'il faut prier le chapelet euh, tous les jours, mais je pense que par les temps euh, difficiles et, et les forces des ténèbres qui sont plus euh, triomphantes que jamais, euh, je pense qu'il faut prier euh, au moins euh, tout un rosaire euh, quotidien, donc trois chapelets ou quatre chapelets. Et vous pouvez vous, vous aider euh, d'internet pour ça, parce que je sais que... Enfin, euh, c'est pas évident parfois de, de se motiver... Euh, sans support audio. Moi, par exemple, je prie pratiquement tous mes chapelets grâce à Internet. Par exemple, euh, le chapelet de Lourdes sur KTO, qui est diffusé le soir, mais le chapelet de Lourdes est à 15h30. Euh, il y a aussi l'association euh, Étoile Notre-Dame, qui est aussi sur YouTube, hein, c'est la chaîne Étoile Notre-Dame. Et ils proposent des rosaires à thème, donc c'est très intéressant. C est, c est... Ils en proposent plein aussi dans leur boutique. Euh... Euh, c'est quand même intéressant de, de varier euh, les plaisirs. Il y a aussi l'association NDML, donc c'est la chaîne NDML, Notre-Dame-Mère de la Lumière. Et euh, donc le chapelet est en live tous les soirs à 19h30. Et les méditations des jeunes sont, sont souvent euh, euh, très pertinentes. Et il y a aussi euh, un groupe Facebook qui s'appelle « Quand Notre-Dame ». Euh, voilà, c'est aussi un, un moyen de diversifier euh, vos sources de chapelet. Et aussi, je pense que c'est important d'invoquer l'Esprit-Saint, parce que euh, avec l'Esprit-Saint, on a tout, en fait. C'est ce que disait Saint Séraphin de Sarov, un, un saint orthodoxe, qui disait que quand on a l'Esprit-Saint, on a tout. Donc il y a plusieurs prières sur Internet, euh, euh, des prières à l'Esprit-Saint. Je vous laisse découvrir... Euh, celle qui vous convient le mieux et euh, vous pouvez même en inventer. Pourquoi pas à bientôt.